Ah, J'ai trop de chat, je suis connecté Let's go Bonjour à tous, bonjour, bonjour Bienvenue sur OneCube, le serveur DinoxTag, trop bien Ok, du coup on a trois modes de jeu plus les jeux VIP, UHC, PVP swap et Bedwars Au niveau du hub, qu'est-ce qu'on a Oh non, ça, ça vous, vous souvenez ça Oh là là là là là là J'ai jamais pris autant de plaisir à me faire refoule. T'es toujours un random. C'est vrai qu'actuellement, j'ai toujours grave. Bon, au niveau du lobby, on est sur un lobby qui fait kiffer. Hein. Oh là là, Kaido. Oh là là, même moi qui regarde pas One Piece, ça me fait kiffer. Bon, allez, on commence par PVP swap. PVP swap. Oh là là. Oh là là là là... Oh là là là là... Oh là là là là, les gars PVP Swap Solo, ça se remplit instantanément Ok, ça commence, je suis trop excité Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, pour le PVP Swap, mode de jeu iconique. On va arriver au centre. Lui, il est énervé. Oh, lui, il est énervé. Oh, il, il est trop nul. Il est trop nul, je vais... Oh, ça change automatiquement On faisant clic droit. Ah, mais en plus, on est que deux sur la map, donc attendez. Ah oui, on est que deux, en fait, il est trop con. Arrête de me suivre je suis pas ta maman! Qu'est-ce que tu nous proposes, Fred? De l'émeraude contre des items. Mais j'ai pas d'émeraude. Ok, c'est parti. Parti pour le premier swap. Hop. Et je, crois je crois que là, on peut fight. Hein. Et ça se fight d'ailleurs. Vous voyez que jamais je perds ma première game de PvP swap. Jamais je perds ma première game de PvP swap. Je perds ma première game de PvP swap. C'est fini. A Oh putain. Je suis fini Je fini Non Non, j'ai perdu ma première game de PVP Swap Là, on est sur la map préférée d'Inoxtag. il l'a dit hier pendant le live. C'est le cake. Le PVP est chelou, non Non, en vrai, ça va hein Attendez, il faut peut-être que je réessaye. Vous savez quoi Je vais donner mon avis sur le PVP. Mais j ça m'a pas choqué. Ça a déjà été ouvert Ah, ça a déjà été Putain, j'ai trop le sub. Et En fait, regardez, ce qui est génial, c'est que en faisant clic droit, ça change directement. C'est trop bien pensé, ça Ok, on est parti. Là, c'est mort, je ne perds plus. Je suis un connard si je perds ce fight, ok Envole-toi Envole-toi Je jure que sa descendance se s'en souvient. Ah, ouais, non, c'est con, hein. On va faire tout cet enchanté et tout pour mourir. Ah oh, je suis désolé pour toi, mon ref. Hein. Mais grosses dédicace, hein. Arc Flame tire 5 flèches enflammées. Bon garde. Ok, je sais pas ce qu'il y avait, mais euh... Mais ok. Là, normalement, il doit y avoir une table d'enchant. Il okay, y a un mec derrière moi. On va vite mettre ça. J'ai quoi, j'ai quoi, j'ai quoi, j'ai quoi C'est où C'est ça ouais, J'espère. Hein. Aucune idée de ce que c'est. Oh non, non, non. Oh non, oh non. Oh non, ça se voit, tu débutes. J'ai eu l'arc. Ah, ok, ok. Bon, ça va. Oh, on a une s 3. Ok, on cherche le fight. Attendez, j'étais juste un truc d'ordre pratique. Genre si j'ai envie de monter, je peux monter comme ça Oh Oh c'est incroyable Oh il y a un tracker Il reset automatiquement la position. Ben est il est passé où Il s'est mis une poison toute seule Il s'est barré, c'est fini. Il y a un truc d'invisibilité Oh là là oh. Je une aim à pas le bon moment, on Oh, oh je finis. Non C'est... Oh lolo lolo. Lo. Oh lolo lolo. Lo, lo. Ok, c'est une, une refonte de map qui était déjà sur Epicube, alors. Je suis tout seul Non, il y, y a un bug. Il y a des pélos, et moi, je vais m'enchanter. Ok que j'aurais pu avoir les deux direct. Ok, toi, toi, mon ref. Ouais, cours, hein. Oh, cours. Non, le PVP est plus. Oh oh oh bon, j'ai un mur et j'ai un caméléon. Ça, c'est intéressant, ouais. Lui, lui, en vrai, il passe pas stuff, hein. Ça casse le sol. Oh non! J'étais presque. Ah, c'est fini pour lui. Bien sûr que c'est fini pour lui. Et mon casque a... Mon, mon, mon truc a pété. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Non, non, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Saute Ah, le staff ne pas sur nous. Alors, le temps de TP peut paraître un peu long. Hein. C'est la finale Oh, c'est la finale. J'ai eu quoi J'ai eu quoi J'ai eu quoi Ah, j'ai eu une, une TP. Il n'a pas l'air fou. Hein. Attendez, je veux tester s'il est fou. Si je le bloque... Ah il a l'air un peu fou Il a l'air plus fou que moi Je suis mort Il était meilleur que moi J'ai voulu me foutre de lui Et il a été meilleur que moi J'ai honte de moi oh, On peut miner le diamant Oh le con Ah oh, j'avais pas capté Oh attendez On peut vraiment faire des solades Ah ouais hein J'ai l'impression alors ah, que le PVP est activé non, non donc c'est pensé. Oh là là, oh, c'était vite pour toi. Oh j'ai chaud, c'est quoi ça S'envole avec deux objets ennemis. On va mettre le caméléon, on va mettre le caméléon. On va lui faire les deux objets là. Ah oh, il y avait un mec AFK. Ah oh, dommage. Est-ce que quand on est en duel, on est forcément en duel possible. Oh non, il a l'air. Oh non. J'avoue, je suis un peu dégoûté pour lui. Oh Je suis trop content Petit conseil. Si vous voulez devenir meilleur au PVP swap, pensez à votre stuff si vous êtes pas très bon en PVP. Pensez d'abord à votre stuff avant de penser au fight. Voilà. Il s'est fait chourave des choses. Oh non Le bombardement, il est au-dessus Ah, il a pas l'air mauvais, hein. Il l'est pas. Ah, je suis mort. Putain, en vrai, je l'ai fumé, mais j'aurais dû le, le fight un peu plus. En vrai, de vrai, ce stuff-là, on devrait s'en foutre, je pense. Je devrais directement essayer d'aller au zéro. C'est des jumps assez faciles. Ah oui, ah oui, non mais là j'ai tout le stock du monde. Ah oui, non mais ok. Viens maintenant, je te la gra. que je te voyais pas, mec ah Mais c'est génial Mais c'est incroyable Mais c'est incroyable Mesdames et messieurs, Matox, si tu passes sur ce clip, sur ce stream ou sur n'importe quoi, mon reuf, je te mets au défi de gagner uniquement avec une rod et en poussant les gens. Euh... J'ai pas des plans, de jams, hein. pas des plans de jams, en vrai j'aurais peut-être dû descendre. Est-ce que sinon je fais une T3 en... Ouais je vais faire une T3 en, en fer, hein. c'est pas grave. Hein. Putain, elles sont... elles sont stylées les maps, même si c'est le, euh... le même schéma de base. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Thunder mon ref Qu'est-ce que tu fais Thunder mon ref Qu'est-ce que tu fais Thunder mon ref Oh là là, mon ref Thunder, qu'est-ce que tu fais Ah, qu'est-ce qu'il fait qu que tu... et Non, il est perdu. Est bon, je le fume. Ok, c'est bon. Oh, mon dieu. Je suis je suis fini, je suis fini. Putain, il a pas pris de KB. Non, non, c'est mon bloc de diamant. C'est à moi. Il l'a eu. Mais il y avait pas de trou avant Non, toi t'es mort aussi, hein. Jamais tu me tues, hein. Ah, mais jamais tu me tues. Il va me tuer Non, c'est bon. Eh non, là c'est le coin. Pourquoi j'ai entendu une potion Oh Attendez à ce que quelqu'un vienne me... Non, qu'est-ce que tu fais Reviens là. Ah, c'est pas une rode 1.8 là. Ah si Ah, la rode est un peu nerf en hein, vrai. Ouais oh. Le tapis volant Oh non, je suis trop deck pour lui. Oh Market mon épée oh Viens, t'as essayé de m'avoir par le dos En tant que villageois. Toutes les fois sur Epicule, je me suis fait exploser par des gens qui étaient beaucoup trop forts en PvP swap. Le petit qui t'a agra, vient d'être agra un jour. Et je te fume Et je te fume Et c'est gagné Déjà en avance, je le sais, j'ai perdu Let's go C'est bon, je suis trop content. Ah, vous l'avez vu, je les ai fait zooker deux fois. Ah, la bête en équipe de bombardement devant. Oh, je suis son pire cauchemar. Oh, il est full dé Oh, mais il est nul. Il est full D, mais il est nul à chier. boost bon non on oui enfin, tu fermes un stuff pendant tout toute la game et tout et tu te fais fumer par bichard quoi oh, ça m'a fait mal' Même focus Non, non, non, je peux pas perdre comme ça, non, non, non, non, non, non, non, le serve est pas dégueu, en fait, le, le, honnêtement, le serve a un avenir à partir du moment où il y a une communication comme Edokstack derrière, tu vois ce que je veux dire Et euh, le fait que ce soit lui qui, qui soit à la communication du serveur et qui présente le serveur, etc., ça peut que donner de bonnes choses en soi. Il est entouré par un, deux des admins de Funcraft, un des admins, Un ancien admin d'Epicube. En soi, le serveur peut que aller loin, tu vois. Et le gros, gros, gros avantage, c'est que sur Minecraft, il a rapporté plein de gens. Ce qui me fait peur, perso, c'est le fait d'autant surfer sur la nostalgie. Il faut vraiment travailler sur de nouvelles choses, et pas juste reproduire ce qui a déjà marché. C'est très vrai, ce que tu dis à quoi C'est très, très vrai. Si on marche sur la nostalgie pendant un mois, après, la hype va diminuer drastiquement, et ce sera fini, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Le PVP swap. est disponible chez OneCube, les gars. Avis sur le PVP En vrai, c'est jouable. Bon, allez, go Bedwars. Non, non, c'est mon bloc de diamant. Ça moi Il l'a eu. Mais il n'y avait pas de trou avant